J'espère que vous allez bien. Alors je sais que je vous ai promis du contenu en français et je suis juste désolée si ça a pris un peu plus de temps que prévu. Comme on est dimanche, je me suis dit j'allais faire une vidéo motivatrice pour nous permettre de mieux commencer la semaine et d'aller d'un pas un peu plus positif. J'aimerais qu'on parle des mauvaises pensées ou de la pensée négative. Parce que vous savez que le cerveau est vraiment l'une des parties les plus importantes de notre corps. Parce que c'est lui qui envoie les informations nécessaires au corps pour fonctionner normalement. Ça me fait penser à un dicton. Je ne sais pas si les Camerounais, mais ça dit, quand la tête ne réfléchit pas, c'est le corps qui souffre. Juste pour dire que même si tu te sens bien en pleine forme, tant que mentalement, si mentalement tu ne te sens pas bien, tu as de mauvaises pensées, ton corps il va souffrir, tu seras délaissé, tu vas te sentir fatigué un peu comme un zombie. Et aussi pour dire que... Quand tu fais des choix, si tu fais des choix sans vraiment y réfléchir, tu risques de te retrouver dans des situations vraiment pénibles. Alors, grosso modo, il faut bien utiliser ton cerveau. Donc, comme moi, je visualise un peu la pensée négative. Ce que je vois est une cage. Je nous vois enfermés, je nous vois prisonniers dans le noir, sans lumière, un peu comme enfoncés dans un trou profond, si profond que nous ne savons même pas comment y sortir. Et tu sais, tu peux voir des personnes et dire que vraiment, j'ai des mauvaises pensées. Je ne sais pas comment faire. Et tout ce que la personne pourrait te dire, c'est, bah, arrête de penser négativement. tu n'avais pas y pensé, hein, désolé. Et puis, chaque jour, tu te lèves, tu réfléchis, tu dis, bon, aujourd'hui, je n'aurai pas de pensée négative. Tu travailles, tu travailles, pas de pensée. Une pensée négative arrive, tu tasses de côté. Fait que, admettons que tu réussis vraiment à enlever toutes ces pensées. Qu'est-ce qui reste Rien tu te sens vide parce que tu vas enlever tout ce qui t'alimentait, tu vas tout ce qui te motivait, même si c'était de la mauvaise pensée, tu vas tout ce qui t'alimentait, te poussait de l'avant et Maintenant, tu te sens vide. Et comme la nature n'aime pas le vide, nous les humains aussi, on n'aime pas se sentir vide. On va essayer de remplir cet espace par quelque chose. Et généralement, c'est par quelque chose qu'on est déjà habitué. Fait que ces pensées négatives vont revenir dans ta vie et même souvent plus fortes qu'avant. Et tu vas te culpabiliser. Tu vas te dire Mais j'ai tout essayé. On m'a dit de ne pas penser négativement. J'ai pas pensé négativement. J'ai plus de mauvaises pensées. Mais pourquoi ça revient Ce qu'on ne t'a pas dit, c'est. Tu pourras essayer d'enlever tout ce qui est négatif dans ta vie, mais il faut le remplacer par ce qui est positif. Donc, si tu veux combattre toutes ces pensées négatives-là, oui, en chassant tout ce qui est négatif, ramène ce qui est positif. Tu dois commencer à t'aimer, tu dois commencer à proclamer des, des choses positives sur ta vie, tu dois commencer à dire tout ce qui est beau et de positif. Tu dois te dire que tu es capable, tu dois te dire que tu es intelligent, tu dois te dire que tu es belle ou beau, tu dois te dire que tu peux réussir au lieu peut-être de te culpabiliser, de te sentir mal quand tu échoues, quand une situation difficile arrive dans ta vie, au lieu de juste voir le, le mauvais côté de la chose, tu vas commencer à dire qu'est-ce que je vais pas apprendre de cette situation, tu vas commencer à voir des leçons. Même dans tes erreurs, tu vas, tu vas apprendre de tes leçons et devenir meilleur. Alors, ne te dis juste pas que « Oh non, oui j'ai enlevé tout ce qui est de mauvais » mais remplace-le par ce qui est bien. Même que ce soit de mauvaises habitudes, tu veux arrêter de boire, tu veux arrêter de fumer ou quoi que ce soit, remplace-les par tout ce qui est bien. Commence à faire du sport, commence à mieux manger trouve des choses qui vont te rendre heureux pour ne pas te tourner vers ce qui est de négatif c'est un peu comme le bien et le mal vous savez ou la lumière le noir quand il n'y a pas de lumière on se retrouve dans le noir et quand il y a la lumière il n'y a pas le noir donc si tu veux vraiment enlever tout ce qui est de mauvais tu peux pas dire que tu vas enlever tout ce qui est de mauvais sans forcément le remplacer par ce qui est de bien donc j'aimerais vraiment vous encourager aujourd'hui on peut euh, combattre ses pensées négatives on peut vraiment les enlever et ça sera un processus ne veut pas du qu'à à partir d'aujourd'hui quand tu vas juste dire oh je suis je peux réussir oh je suis intelligente et puis demain tout va comme ça, ranger mais non c'est un processus ça peut prendre des mois ça peut prendre des années mais l'important est que au fur et à mesure ça va devenir un quotidien ça va devenir un la normale, parce que tu vas reprogrammer ton cerveau, tu vas reprogrammer ta pensée, ta manière de faire, et vraiment les choses vont au fur et à mesure commencer à bien aller. Si c'est un peu difficile de proclamer, ou bien tu penses que tu es une personne qui oublie facilement, peut-être elle des post-it où tu écris des, citas, des citations positives sur un papier, tu les mets un peu partout chez toi ou dans tes livres, ou dans tes cahiers. Tu peux avoir une situations comme fond d'écran sur ton téléphone, que même quand tu es stressé ou une pensée te traverse la tête, tu regardes et ça te rebousse Si tu es chrétien, tu peux lire ta Bible et avoir des versets euh, motivatrices qui te permettent d'avancer, de proclamer tout ça sur ta vie. Donc, mon message, c'est ne te dis pas que tu vas juste enlever tout ce qui est mauvais sans forcément le remplacer par tout ce qui est bien. Alors, je suis arrivée à la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si oui, s'il vous plaît, aimez, partagez à vos amis, à vos familles parce que je sais que c'est un sujet qui nous touche tous et ce message pourrait aider quelqu'un alors vous savez jamais alors s'il vous plaît ça vous coûte rien de juste partager si vous avez aimé dites-le moi dans le commentaire si vous n'avez pas aimé dites-le moi dans le commentaire si vous avez des sujets sur lesquels que vous voulez que j'aborde dites-le moi dans les commentaires en fait faites tout dans les commentaires et surtout n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si vous voulez avoir plus de contenu comme ça merci pour ceux qui sont là pour l'instant et j'espère que dans bientôt on va plus grandir et être une vraie grande famille alors on se voit dans ma prochaine vidéo bye